Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui un tutoriel qui va vous permettre de tirer des projectiles. Alors j'utilise un vaisseau spatial ici un petit peu au principe du 'em Mup, mais c'est pas tellement le sujet, on va pouvoir adapter ça à n'importe quel type de jeu. Donc, évidemment, j'ai un vaisseau spatial ici et ce vaisseau spatial, ben, il sait tirer des projectiles. Alors ça, euh, évidemment, vous allez dire, si c'est pour nous montrer ça, ça ne va pas être très utile. Non, je vous l'accorde, ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est si on veut tirer des projectiles de manière un peu différente. C'est-à-dire ici, par exemple, je pourrais faire un, un lancement de projectiles qui me permet de lancer trois projectiles et des projectiles qui vont, euh, en fait, aller à gauche et à droite selon un angle. Et ben ça, ça va être très facile une fois qu'on aura mis en place, par exemple, un tir à 360 degrés, comme ceci. Vous pouvez voir que là, je tire à 360 degrés, je lance des projectiles tout autour de moi. Et ça, on va voir comment on peut le faire. Et une fois que vous aurez compris le principe, vous allez voir qu'il est très simple ensuite de créer des projectiles assez différents. Donc, ça peut être super utile. Bah, dans des jeux de ce type, parce qu'on pourra euh, implémenter des systèmes ou des armes différentes euh, assez facilement, mais ça peut être utilisé dans n'importe quel type de jeu, comme des, des jeux de plateforme, ça pourrait être des projectiles qui sont lancés euh, par, euh, par un ennemi, comme on peut le voir, enfin voilà, il y aura plein d'applications possibles. Donc c'est parti, je, je vous retrouve tout de suite dans un nouveau projet, dans ce projet, alors j'ai déjà les bases du projet, et on va voir s'intéresser maintenant à euh, tirer à 360 degrés autour de nous. Alors avant toute chose, on va faire appel à des vieux souvenirs de géométrie, en tout cas des vieux souvenirs pour moi. Pour vous, si vous êtes actuellement à l'école ou en train d'étudier, bah, vous allez voir que euh, la géométrie et les mathématiques sont très importants pour le développement de jeux vidéo. Alors pour ce faire, j'ai créé une scène, je vous, la je vous la présente très très rapidement parce que c'est pas intéressant. J'ai ici un cercle... Comme vous pouvez le voir qui possède un ici euh, une taille de 7 unités sur les trois axes il est positionné à 0 0 J'ai ici euh, dans ce cercle tout simplement utilisé des carrés que j'ai déformé pour en faire des petits repères et à l'intérieur ici euh, j'ai un simple carré sur lequel j'ai déjà affecté un script des qu'on va voir tout de suite ensuite vous pouvez observer que j'ai ici un canvas ce canvas en fait contient tout simplement ici un champ texte que euh, qui va m'être utile tout simplement pour y afficher l'angle alors c'est parti on revient dans le game et euh, on va voir maintenant que au niveau ici de mon euh, carré j'ai tout simplement affecté le script des mots angles et l'idée maintenant sera tout simplement de positionner tout simplement ce carré selon un angle sur le bord en fait de ce cercle et pour ça on va faire appel à la géométrie et notamment notamment pardon au cosinus et au sinus alors voici le script, il est très simple, deux champs qui apparaissent ici dans l'inspecteur, un champ de type texte pour pouvoir y accéder, une variable de type float qui est hang que j'ai défini à 0 et ici deux variables x, y de type float qui vont nous servir à positionner tout simplement notre carré. Ici vous pouvez voir que je mets dans l'update à jour le champ texte. Donc comment va-t-on faire pour positionner euh, ce euh, carré sur en fait, le bord euh, du euh, rectangle du, du cercle pardon, selon un angle bah, On va redéfinir x. Donc Pour ça, on va utiliser le cosinus et le sinus. Pour x, ça va être le sinus. Donc on va utiliser ici matf et on va aller chercher tout simplement le cosinus et on va aller chercher le cosinus de l'angle. Pour y, ça va être la même chose, sauf qu'ici, ça va être le sinus de l'angle. Pour x, c'est le cosinus et y, c'est pour le sinus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour que ce soit trop barbant, mais ça va permettre de calculer le cosinus d'un angle et ça, ça va être bien utile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après On va redéfinir la transforme de notre carré et on va dire qu'elle est égale à un nouveau vecteur 2 qui va prendre en paramètres x et y, tout simplement. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est déjà voir ce qui se passe si j'exécute. Donc si j'exécute, j'ai bien ici un angle qui est à 0. Et là, on peut voir que ça va sur la droite. C'est très bien. Imaginons que je mets 90. Tac. On peut voir que ça monte et ça va un peu par là. Ouais. Si je mets 180 degrés, Tac, on peut voir que ça ne fonctionne pas en fait. Sur 180 degrés, je devrais plutôt être là. 90, je devrais être ici. Donc. Pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que ici, on a bien une rotation, parce que, regardez, ça fonctionne à peu près si, si on veut, parce que si ici je mets mon angle, je lui dis qu'il est égal à plus, égal, et on va mettre un petit nombre, 0, 0, une flotte par exemple, on va pouvoir observer en fait qu'il y aura bien ici une rotation autour de mon point de départ, regardez, j'ai bien une rotation, comme vous pouvez l'observer. Le seul problème c'est que ce n'est pas du tout au niveau ici de mon cercle. C'est à l'intérieur et euh, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Bah, en fait, c'est à une unité tout simplement. Regardez, si ici je dis que l'angle, ici je multiplie ça par deux flottes, vous allez voir qu'il va aller un peu plus loin. Donc si j'enregistre et que j'exécute de nouveau, vous allez voir que je vais ça va opérer la même rotation. D'ailleurs, je vais l'accélérer un petit peu en enlevant un 0. Mais euh, en fait, un peu plus au centre de mon cercle. Vous allez comprendre pourquoi dans deux secondes. Voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne aussi. Alors, moi, je veux qu'il apparaisse sur le bord. En fait, c'est très simple. Mon cercle, ici, fait 7, de, 7 de, euh, au niveau de sa, de sa taille, 7 unités sur x et y. Ben, je vais prendre la moitié. Donc, en fait, la moitié de 7, c'est 3,5. Si je fais 3,5, vous allez voir que ça va vraiment correspondre, ici, avec le bord de mon cercle. Donc, en fait, c'est assez simple. Pour déplacer un objet comme ça, en partant de son centre sur un cercle, ben, il suffit euh, de modifier sa coordonnée x et y en utilisant le cosinus et le sinus de l'angle qu'on multiplie par le rayon en fait tout simplement du cercle c'est exactement ce qu'on a fait bon ceci étant dit c'est très bien mais euh, ça arrange pas toujours mon problème d'angle parce qu'on peut voir que là ça correspond pas à grand chose en fait et ça c'est normal c'est parce qu'ici notre calcul n'est pas bon en fait dans la pratique ça fonctionne mais l'angle en fait il n'est pas en degré donc pour le mettre en degré on va devoir multiplier ça par pi on va de nouveau aller chercher matf.pi est la constante qu'on va diviser par euh, 180 qui est la moitié de 360 un demi-cercle et si on fait ça vous allez voir que maintenant ça va coller alors la vitesse va être un peu différente si j'enregistre et qu'on exécute alors je sais pas si ça va être plus lent ou plus rapide je crois que ça va être plus lent mais en tout cas on devrait observer voyez l'angle ici euh, qui fonctionne on peut voir que je démarre ici à 180 alors, bon, je ne sais pas pourquoi Pourquoi je démarre à 180. Ah ben, à cause de mon 180. Alors, ouais, et c'est aussi parce que ça, euh, du coup, ouais, je démarre à 180 à cause de ça. Mais euh, on peut voir que ça fonctionne, en fait. Et euh, ici, si on met... On enlève, en fait, encore une, un 0, on pourra que ça allait plus vite. Et ici, vous voyez que je suis bien à 270. Et ici, je vais bien être à 360. Et si je retourne ici, j'aurais bien 360 plus 90. Alors, pourquoi ça ne démarre pas à 0 Tout simplement parce qu'ici, je multiplie par 3,5. Donc, si ici... J'enlève je ça, regardons ce qui se passe. Vous voyez, on peut voir qu'ici, euh, bah je démarre toujours, ouais, Bon, euh, après il n'y a pas grand changement, mais en tout cas on peut voir que ça fonctionne. Alors, bon, l'idée en tout cas, ce n'était pas ça. L'idée au départ, c'est tout simplement d'utiliser un angle. Donc si je fais ça maintenant, regardez, que je mets un angle ici au niveau de mon carré, en fait... Qui est euh, C'est pour ça que ça démarre à 180, j'avais mis un angle de 180 au départ, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si je fais ça, on peut voir que, en fait, il, il est bien en direction de la droite, d'accord Si je mets 90, j'ai bien ici, hop, ça part par là. Je suis à une unité, donc peu importe, hein, là, j'ai pas plus besoin d'être... Mon... Maintenant, l'idée, c'est que je veux qu'il avance, en fait, qu'il soit lancé. Ben, Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais tout simplement dire que x plus égale le, la même formule. Et si je fais ça... Vous allez pouvoir observer que ça a fonctionné. Bon, là, ça va aller très très vite. Donc, si ici si je mets 90 degrés, ça devrait partir devant. Donc, ce que je vais faire, je vais directement ici me mettre euh, plus loin. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Si je vais sélectionner le, le, le carré, euh, bon, là, ça va pas fonctionner. Voilà. On, on, peut, on peut voir. Je vais faire ça comme ça. Hop, hop. Euh, voilà, on va y arriver. J'ai mon carré qui est là. Et on peut voir qu'il monte bien. Mais il va tellement vite que je ne le vois pas. Donc, peu importe. Ça, on va tout simplement maintenant euh, revenir sur sa vitesse. Donc sur sa vitesse, ben, on peut multiplier tout simplement ça par exemple par 0, 1 flotte. et On va même 0, une flotte, voilà. Ici c'est du test, donc c'est pas très grave. Euh, et si on fait ça, on va pouvoir observer que maintenant on a le résultat escompté. Il tire bien vers 4, le haut, 90 degrés. Si maintenant je veux le faire tirer en biais à 45 degrés, c'est-à-dire le faire partir par là, si je veux le faire partir de l'autre côté, ça va être 90 plus 45 degrés. Alors on peut additionner ici, donc on va le faire directement, 135, et là je pars bien en biais. Alors vous l'aurez compris, maintenant si je mets 180 degrés, je tire uniquement vers la droite. Si je mets 270, je tire vers l'arrière. Mon projectile part vers l'arrière. Et si, si je mets 270 plus 45, ce qui nous fait 315, ça partira dans ce sens-là. Si je mets par exemple 10 degrés, vous pouvez voir que ça part légèrement au-dessus. Voilà, donc on a mis en place ici la base du système en fait de tir. Vous pouvez voir que c'est assez simple en utilisant le cosinus et le sinus. En fait, cette formule, elle est, euh, je ne l'ai pas inventée, elle existe, il, faut, il suffit d'aller voir les formules de géométrie. Mais euh, ici, en ajoutant cette valeur, bah, on va tout simplement avoir ici euh, l'angle et ça va être bien utile. Donc maintenant que vous savez tout ça, qu'on a fait ce petit rappel, on va mettre ça en œuvre dans le projet avec ici mon personnage, de manière à pouvoir bah, exploiter euh, cette formule pour le faire tirer différemment. Nous voilà dans le projet alors c'est un projet très simple vous pouvez voir que je contrôle mon vaisseau spatial par les flèches directionnelles et quand j'appuie sur la barre d'espace je tire donc c'est un, un space shooter un shoot up tout à fait classique et il euh, n'y a pas grand chose de compliqué euh, là dedans donc je vais vous montrer un petit peu comment euh, tout ça fonctionne c'est très simple j'ai ici mon vaisseau spatial chip donc comme vous pouvez l'observer ici dans la scène euh, ce vaisseau spatial en fait possède tout simplement un script qui s'appelle chip controller Vous pouvez voir ici que j'ai deux variables accessibles donc la belette qui est le, un préfab que j'ai glissé dedans et ici euh, l'éjecte qui est tout simplement le point ici d'éjection, la pointe de mon vaisseau en fait pour éjecter le projectile tout simplement. Donc ça on va voir un petit peu plus en détail ce euh, script tout de suite et ici j'ai un animateur que je ne vous présente pas qui me permet d'animer le personnage et une audio source qui contient un son de tir tout simplement. Donc pour le moment il n'y a pas grand chose à dire. Alors ensuite vous avez ici un sprite qui est un sprite simple de Bullets comme vous pouvez l'observer qui est un simple sprite et je vais l'utiliser maintenant j'en ai fait un préfab et si je le glisse ici euh, sur l'écran vous pouvez voir que j'ai ici un préfab et au lancement de la scène vous pouvez voir qu'il se déplace vers le haut tout simplement. Alors j'ai pour ça créé un script donc sur ce préfab qui s'appelle ici Bullet Script qu'on peut observer ici. Ce, euh, cet objet c'est simplement ici un Rigid Body 2D sur lequel j'ai modifié la Gravity Scale à 0. Donc euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du Bullet Script bah, Il est plus que simple. Au start tout simplement je lance une destruction de mon Game Object au bout de 3 flottes. Et ici, je vais chercher son composant « body, sa propriété « velocity » pour tout simplement lui appliquer, lui dire d'avancer vers l'avant en utilisant un nouveau vecteur 2, 0 pour X, 1 pour Y, ce qui correspond à un vecteur « up » tout simplement, vecteur 2.up. Et je multiplie ça par 8 pour le faire aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc, dès que je le pose, il s'en va vers le haut. C'est classique Ici, au niveau du chip controller, vous pouvez observer que c'est un script qui est assez simple à comprendre. Ici, mes deux variables euh, serialize field qui sont accessibles dans l'inspecteur. Donc, une qui se nomme bullets qui contient mon préfable ici de projectile et eject qui contient tout simplement l'empty eject qui me permet comme ça de dire que bah, euh, c'est le point d'éjection en fait de mon projectile. Une variable audio source. Au start, j'affecte euh, le, le composant audio source dans cette variable. Euh, dans l'update, un, une méthode MopShip qui me permet tout simplement de déterminer X et Y grâce à l'input GetAxisWall pour les flèches directionnelles du clavier. Et ici avec TransformTranslate, je, euh, je, mo je modifie sa position tout simplement en fonction des touches de mon clavier, des touches directionnelles. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, c'est très simple. Mmh. Pour le tir, encore une fois, j'appuie sur euh, la barre d'espace. J'instancie ici le préfable bullet à l'éjecte position, donc à la pointe de mon vaisseau. Et je ne me soucie pas de sa rotation, je laisse la transforme rotation. Et j'utilise l'audio source pour lancer tout simplement le son. Donc ça, c'est euh, un tir tout à fait classique au niveau euh, d'un jeu que vous développeriez. Alors maintenant, l'idée, c'est de le faire tirer selon un angle. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau du bullet script. Et là, on va modifier les choses. Donc ce que je vais faire... Comme j'ai besoin d'un angle, ben je vais évidemment ici créer une variable publique, angle, qui va être égale à 0 par exemple. J'aurai besoin aussi, comme dans l'exemple, de variables qui vont être privées plutôt, qui vont être de type float, x et y pour la position. Et je ne vais pas leur affecter ici deux variables. Et ici je vais rajouter float, voilà, angle. Donc, maintenant que ça c'est fait, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire bah, Tout simplement, ici je vais lancer la destruction et ensuite je vais tout simplement redéfinir x, encore une fois, en disant qu'il est égal à matf, on avait vu, hein, mat f point euh, cosinus et le cosinus de l'angle. Voilà, euh, et pour y, bah, je dois faire exactement la même chose, sauf que j'utilise le sinus. Alors on avait pu voir que si on voulait en fait que l'angle fonctionne bien, on doit tout simplement multiplier ça par pi, donc matf.pi, euh, que divise 180. Euh, et d'ailleurs pendant que j'ici, si je vais lui donner une vitesse, je vais multiplier ça par 8 flottes. On peut voir qu'ici j'avais mis 8 flottes, donc ça je peux l'enlever. Et euh, vous allez voir pourquoi je mets ça, ça peut être assez intéressant par la suite. Donc je fais euh, la même chose pour l'angle, on va coller, voilà. Et euh, évidemment, j'ai vérifié bien que j'ai mis le sinus. Donc jusque-là, en fait, si je laisse ça comme ça, ça ne va rien changer. Il ne faut pas que j'oublie ici de mettre X et Y pour le nouveau vecteur de direction ici, pour la velocity. Donc là, en bougeant cet angle au démarrage, je vais pouvoir tirer dans une direction. Si je laisse 0, ben, de mes mémoires, ça va partir vers la droite. Voilà, qu'à cela ne tienne, on va pouvoir tester. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais aller ici au niveau de ma méthode, où je lance euh, ici euh, mon, euh, mon projectile, et maintenant je dois tout simplement modifier l'angle de cette projectile. Mais pour le modifier, bah, je dois pouvoir l'identifier. Donc qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais créer ici une variable de type GameObject, qui va s'appeler Bull, et qui va être égale tout simplement à bull. Et maintenant j'ai accès à Bull. Donc si je mets Bull.angle ici, alors, d'abord get component, je vais aller chercher le composant. Le script s'appelle bullet script. Et ici, euh, je vais chercher la variable angle qui est publique. Et je lui dis par exemple que l'angle, elle est de euh, 90, tout simplement. Voilà, je fais ça. Testons déjà pour voir si ça fonctionne. Donc je reviens dans Unity, je lance la scène. Et normalement, si mon angle est bon, je devrais aller tout droit. Je n'aurai aucun changement. Et on peut voir que ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est parfait. Maintenant, l'intérêt, c'est que, en fait, si je veux tirer, par exemple, un projectile devant et deux sur les côtés, ben, je peux le faire assez facilement. Regardez, je vais utiliser une autre touche. Je vais recopier ça. Ici, comme on est dans un tuto, on ne va pas s'embêter. Et ici, je vais utiliser une autre touche. Je vais utiliser la touche X, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais faire ça. Je vais dire que le premier, il est bien à 90 et je vais le recopier. C'est-à-dire qu'ici, je vais le coller deux fois parce que je veux trois projectiles. Alors attention, ici, je vais utiliser la même variable, mais je ne déclare plus de bullet. Donc ici, le premier sera à 90. Le, donc 90, c'est tout droit. Donc ce que je fais ici, je vais mettre 90 plus 45. Je n'ai pas besoin de calculer. Et ici, je vais mettre 90 moins 45. Voilà. Et si j'appuie sur X, je devrais avoir un tir euh, qui sera euh, en fait, je dirais une devant et deux sur les côtés. Donc regardons, on teste, on lance. J'appuie sur X et là, on peut voir que ça fonctionne très bien. Je peux, en fait, comme ça, faire des tirs comme je le désire. Donc, vous voyez que quand j'appuie sur X, la barre d'espace. Voilà. Donc, je peux faire absolument tout ce que je veux. En fait, comme ça, c'est très simple. Alors, je pourrais aussi modifier. Hein. Je, plutôt que mettre 45, je pourrais mettre, par exemple, 20. Ce qui me donnerait un angle un petit peu différent. Voilà. Mais encore une fois, c'est de l'ajustement. Donc vous aurez compris que si vous voulez tirer euh, voilà, euh, si sur les côtés à gauche, vous pourriez tirer quatre projectiles, un devant, un sur les côtés, un à droite. Voilà. Bon. C'est très simple. Maintenant qu'on sait ça, bah, qu'est-ce qu'on veut faire Imaginons maintenant qu'on veut tirer plutôt euh, à euh, 360 degrés. Alors, Je vais faire ici euh, normal. voilà. Ici, je vais mettre euh, triple. Voilà. Et maintenant, je vais, mettre, je vais faire un tir à 360 degrés, ce qui est quand même l'objet ici euh, de, la, euh, de la vidéo. Donc, on va recopier exactement la même chose, mais là, on va utiliser une boucle pour l'angle. Ça va être assez simple. Donc ici, je vais utiliser la touche C qui est à côté du X. Et là, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais faire une boucle fort. Je vais dire fort I égale 0, tant que I est plus petit ou égal... Alors, je suis où là Oups, pardon. Z, Tant que i est plus petit ou égal à 360. Et là, je ne vais pas l'incrémenter de 1, parce que sinon, ça va me faire 360 bolettes dans ma boucle. Je vais tout simplement l'incrémenter d'une autre valeur. Par exemple, ici, je vais dire I plus, égal, i plus égal 30. Voilà. Ce qui fait que je vais avoir dans le premier passage de la boucle 30, dans le deuxième 60, 90 et ainsi de suite jusqu'à 360. Qu'est-ce que je fais Bah, Tout simplement, ici, je fais ça. Tac J'instancie ma bolette de nouveau. Je lui affecte un angle, sauf que l'angle ici, ça va être I, tout simplement. Et ensuite, alors je peux laisser l'audio source play là, voilà. Et normalement, si je n'ai pas dit d'erreur, bah on aurait ici un tir à 360 degrés, parce qu'ici, on affecte tous les angles. Vous voyez que c'est très simple si on réfléchit un petit peu. Euh, bah c'est très simple, ça euh, permet de faire beaucoup de choses. Donc si j'appuie sur C, on peut voir que je tire bien à 360 degrés. Voilà, comme vous pouvez l'observer. Donc j'ai ici très facilement implémenter des systèmes de tir différents tout simplement en utilisant les angles. Et ça ne s'arrête pas là, on pourrait faire plein d'autres choses parce que regardez si maintenant je modifie ici par exemple euh, ça et que je mets 8 et 4 flottes. Regardons ce qui se passe si je tire maintenant. Vous allez pouvoir observer que ça aura un comportement différent. Vous voyez que je tire plutôt en ellipse. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Pour le tir principal, aucun changement. Pour l'autre, aucun changement non plus. Mais Par contre ici, voilà. Alors, elles vont quand même un petit peu moins vite, hein. c'est pas la même vitesse, mais en tout cas, vous pouvez voir que vous pouvez faire des choses assez sympathiques. Voilà qui vient clore cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, alors vous pouvez voir que c'est quelque chose de très simple, ça fait appel un petit peu à ce qu'on a appris en étant plus jeune, en tout cas pour moi, à de la géométrie, vous pouvez voir que le sinus et le cosinus et la géométrie en règle générale sont assez importantes dans le développement de jeux. donc euh, bah, si comme moi vous regrettez d'avoir pas pris à l'époque ça plus au sérieux, c'est sûr que si on avait appris euh, à servir d'un cosinus et d'un sinus avec des jeux vidéo, en développant des jeux vidéo, je pense que vous comme moi, on s'y serait intéressé beaucoup de beaucoup plus près, mais malheureusement à cette époque là, euh, on n'avait pas...